Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je me situe en compagnie de mon fils Pierre. Pierre, comment vas-tu Très bien, ça va nickel aujourd'hui. Je suis content d'être là. Ok, merci Pierre. Euh, du coup aujourd'hui, eh bien, on va. Et pourquoi j'ai fait intervenir Pierre Tout simplement parce qu'aujourd'hui on va vous livrer une série de 4 vidéos. Donc là c'est la toute première vidéo où on va parler eh bien, tout simplement de prospection. Comment prospecter pour faire de la sous-location donc aujourd'hui, on va vous parler de sous-location dans cette vidéo et on va vraiment décortiquer toute la partie euh, eh bien mise en place d'une sous-location professionnelle immobilière. Alors juste pour rappel, hein, la sous-location, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est comment dirais-je, euh, légal, à partir du moment où vous le faites de manière professionnelle. On va y revenir bien évidemment dans cette vidéo, mais juste avant, je vais vous balancer le générique Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite clochette et comme ça, vous recevrez deux fois par semaine des vidéos où je vous parle D'entrepreneuriat, je vous parle tout simplement d'investissement locatif, je vous parle de bourse et je vous parle plus particulièrement de sous-location et également de conciergerie d'appartements. Aujourd'hui, on va plus s'attarder à la sous-location. Hein, Pierre, du coup, qui s'est lancé il y a très peu de temps, qui va nous expliquer, eh bien, ensemble, hein, je vais lui poser pas mal de questions justement pour, eh bien, qu'il nous explique comment lui, il prospecte, comment il fait pour trouver des appartements. Sachant qu'il a commencé il y a très peu de temps, il y a deux mois maintenant, et il a déjà voilà, il va nous expliquer, il a déjà trouvé un, un premier bien, il est sur d'autres également en ce moment, il va nous expliquer tout ça. Alors juste avant de commencer et avant de lui laisser la parole qui se présente, je voulais juste eh bien, euh, repréciser comment on fait pour avoir eh bien, un business qui soit légal dans la sous-location. Il y a besoin de deux choses. La première, c'est de l'encadrer juridiquement. Donc soit vous allez créer votre petite entreprise individuelle, vous mettre pourquoi pas en auto-entrepreneur, ou bien sinon peut-être créer une EURL, voire une... Euh, Sasu. Hein, donc là, on va créer une société, tout simplement une entreprise pour encadrer l'activité. Vous pouvez aussi, pour ceux qui sont eh bien, investisseurs immobiliers, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, profiter de votre statut LMNP. Si vous faites par exemple déjà de l'investissement locatif en meublé, eh profitez de ce statut pour déclarer tout simplement les revenus générés via votre sous-location dans, euh, dans votre catégorie des BIC. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il vous faudra un contrat, un bail spécifique. Donc nous, on utilise un bail de droit civil qui a été fait par un avocat et qui, du coup, nous permet d'encadrer légalement l'activité, de la rendre légale et de faire en sorte que eh bien, le propriétaire sache exactement qu'est-ce qu'on va faire dans son appartement. La sous-location, juste pour faire très simple pour ceux qui n'auraient toujours pas compris ce que c'est, hein, eh je vous ai proposé une petite formation gratuite à découvrir dans la partie euh, description. Si vous ne savez toujours pas ce que c'est, allez voir cette formation, comme ça vous, en, vous obtiendrez déjà beaucoup plus d'informations. Mais juste pour résumer, pour faire très simple, l'idée c'est qu'on loue des appartements à des propriétaires et on les reloue derrière en les mettant notamment sur des sites internet comme Airbnb ou comme Booking, c'est-à-dire qu'on fait de la location courte durée. Donc Pierre, du coup, et eh bien maintenant, je vais te poser quelques questions, euh, notamment la toute première. Et eh bien, c'est euh, quand est-ce que tu t'es lancé réellement dans la sous-location et pourquoi aujourd'hui tu fais de la sous-location Qu'est-ce qui te plaît là-dedans Alors déjà, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Pierre, j'ai 18 ans. Je, suis, je fais un BTS NDRC en alternance. Donc, je te montre dans l'alternance euh, dans la conciergerie mmh. qui euh, m'a fait justement débuter euh, la sous-location. Mmh. Donc moi, j'ai débuté du coup depuis trois mois, donc euh, dès que j'ai commencé euh, mon, euh, mon BTS. Donc, euh, pourquoi moi, je fais de la sous-location Alors, bah déjà, de un, je t'ai un petit peu suivi, même beaucoup. On exactement, tu m'as inspiré. Et euh, aussi parce que la sous-location, pour moi, c'est une source de revenus euh, régulière et euh, facile. Et en plus, il n'y a pas besoin, on peut tout automatiser. Donc euh, avec des petits, euh, par exemple, les ménages, euh, la boîte à clés, pain, enfin voilà, tout ça, c'est d'autres petits détails. Et euh, ce qui me plaît dans la sous-location, c'est euh, tout en fait. C'est euh, bah, faire, euh, faire la décoration et principalement, il y a une chose que j'adore, que justement je te répète souvent, mmh. c'est euh, appeler les propriétaires et recevoir les « oui ». La prospection. La prospection. La fameuse prospection qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est euh, appeler recevoir un « oui », quoi, chercher… Chercher, en fait, c'est euh, la satisfaction de vendre son produit, vendre sa personne, son entreprise et derrière recevoir un oui. C'est génial quoi. Travailler, travailler et au final avoir un retour à la fin. Pour moi, c'est génial. Et une autre chose que j'adore aussi, c'est de voir bah, comme nous, là, on vient de lancer euh, une maison. Mmh. et ben euh, l'ameublement. C'est d'arriver, de voir que les murs, tout est blanc, enfin est tout blanc, est, y est y vide, il n'y a rien, ouais. c'est triste. Et nous, on arrive, on embellit tout. Et après, voir les photos et tout, c'est génial. Quoi. Il y a une satisfaction oh, ouais. personnelle du coup, qui, est, qui, est, qui est générée. Je crois qu'aussi le propriétaire, du coup, après l'a vu, même lui, il était assez bluffé. Ouais, oui. Il dit wow, « Waouh, vous avez transformé euh, mon bien. Ouais. » hein, Donc euh, c'est vrai que tout ça, ça plaît. Euh, Au-delà de ça, c'est vrai que la sous-location, euh, bah, moi, typiquement, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'obtenir euh, bah, cette liberté financière, hein, d'être euh, libre financièrement, tout simplement, parce que j'ai des revenus qui tombent tous les mois en automatique ou presque, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, tout a été organisé. Pierre, du coup, se lance aussi dans le même challenge parce qu'il bah, a bien vu les résultats pour son père. Donc forcément, il veut copier. D'ailleurs, juste pour préciser par rapport à la structure, aujourd'hui, euh, bah, moi, j'avais déjà une structure euh, liée à ça. Donc Pierre est en train de rentrer, en train de récupérer des parts de la société. Comme ça, du coup, il va être complètement euh, intégré et euh, motivé aussi par la réussite, bien évidemment, de ces différents euh, projets. Euh, du coup bah, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le cœur du sujet qui est aujourd'hui la prospection comment convaincre un propriétaire aussi hein, ça va en faire partie donc du coup euh, première étape euh, je pense c'est la formation, tu t'es formé tu vas nous expliquer un petit peu ça c'était peut-être pas la première étape c'était peut-être pas la toute première étape moi je, je vais vraiment rentrer dans le détail euh, par où j'ai commencé donc, bah, du coup j'ai pris mon ordinateur et là du coup bah, mon but c'était de chercher des appartements parce que pour moi, c'était simple, en gros, on appelait « hop, oh, boum, boum », très facile. Mais pas du tout au c'est quand même du travail. Donc, je prends mon ordinateur. Donc, la première chose, toi, tu ne m'avais rien dit, tu m'avais d'abord laissé partir, euh, voilà, tout seul. Donc, euh, première chose, je, je, je, je tape « appartement dans la ville que vous souhaitez ». Donc, petite information, essayez de chercher les villes qui sont autour de vous, donc à moins d'une heure. Nous, là, ce a, notre logement, là, il est à moins d'une heure de chez nous. Donc, c'est simple, euh, c'est plus simple pour les déplacements. Donc, bah du coup, moi, j'ai cherché appartement et maison tain, logement Donc, euh, ça, nous, ça nous envoie directement sur seloger.com, enfin, sur, sur les sites en tête d'affiche, qui sont vraiment dans la location, donc avec des agences immobilières, tout ça. Mmh. C'est peut-être pas ça que nous, on recherche. Donc, euh, j'avais du mal. Je, franchement, je, je parle honnêtement, j'avais du mal. Donc, après, toi, tu m'as donné la première piste, qui était « essaye le bon coin ». Donc là, je suis arrivé sur le bon coin, et je me suis directement senti beaucoup plus à l'aise. C'était pour moi comme si j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais devant tout, j'avais tout à portée de main. Et maintenant, c'était plus qu'à moi de faire le travail et de réussir, quoi. Donc, euh, après, ça, c'était la première étape. Deuxième étape, et eh ben j'ai... Tu oui, faut quand même préciser que, as, euh, pourquoi tu as validé plus une ville qu'une autre et comment... Parce que ah si oui. tu veux, ah, oui. euh, les personnes elles vont se dire, bah, ok, il suffit de chercher un appartement, mais comment on peut être certain que c'est rentable que, que, Comment tu comment as pu vérifier euh, que la ville dans laquelle tu allais et les biens que tu commençais à visualiser, c'était des biens dans lesquels tu pouvais faire de la... Enfin, il y a la partie effectivement contractuelle, il faut qu'on m'inquiète, ouais, ouais, etc. Ouais, mais est aussi, euh, est-ce que c'est réellement rentable Comment on peut le savoir Alors, euh, pour commencer... Pour moi, ça, ça marche un peu partout. Même toi, tu, tu le dis aussi. Euh, ça marche un peu partout, la sous-location, la sous-location, enfin, ouais, sous courte durée, etc. Mais après, nous, bah, du coup, tu m'as donné un outil. Donc, c'est là où tu m'as donné un petit peu d'aide. C'est que tu m'as mis un outil entre les mains qui est RDNA. C'est un site Internet, en fait, qui permet d'évaluer les biens Airbnb autour de vous et dans la ville que vous souhaitez. Donc, les revenus euh, annuels par année. Donc euh, le prix des logements, euh, le prix, par exemple, que vous allez payer le loyer et euh, la rentabilité que vous allez avoir dessus, le nombre de chambres, etc. Donc ça compare, dans toute votre ville, comparé aux chambres, aux salles de bain, etc. Donc bah, du coup, moi, j'étais sur ça, j'ai marqué euh, euh, mon adresse, l'adresse où j'avais le bien, le nombre de chambres, salles de bain, etc. Et après, ça les comparait euh, dans toute la ville, en fait, dans toutes les maisons qu'il y avait, qui, qui étaient similaires, à, justement, à la nôtre. Et c'est là-bas où j'ai vu qu'il y avait un bon potentiel, donc euh, on, aurait, on peut faire du chiffre d'affaires. Il ne faut pas oublier hein, que euh, Airbnb, euh, ils vous prennent euh, des pour, du pourcentage, mmh. que d'ailleurs vous avez les ménages à payer, si vous passez par une enfin il y a quand même pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Donc euh, du coup, moi j'ai pris cet outil-là pour savoir euh, si la ville, où, pour être honnête, la ville où je suis arrivé, je savais directement, sans regarder ni ouais, rien, si que déjà. ça allait marcher, euh, qu'il y a une très forte demande, ouais. ça se bat énormément pour, euh, pour, pour, pour, pour les logements. Mais du coup, après, il faut quand même regarder les quartiers euh, par rapport euh, à la ville, à de les distances, tout ça. Mais euh, du coup, voilà, l'outil Ardenna est franchement génial, il hein, faut le dire, hein, c'est ouais. franchement super bien. Ok, donc du coup, bah, c'est vrai que euh, première étape, bah, donc, tu ne tu t'es tu pas forcément formé au départ, tu t'es lancé vraiment pleinement euh, tout seul. Ouais, Ensuite, tu t'es mis devant l'écran, on, on va y arriver justement, tu as commencé à regarder un petit peu les villes, tu as vérifié qu'Ardenna, ce que tu étais capable de réaliser... Sur certains appartements pour prendre connaissance un petit peu et voir un petit peu la rentabilité. Et alors, après, ok, tout ça a été vu. Euh, concrètement, euh, tu es devant l'écran. Qu'est-ce que tu fais Avant de, de parler de ça, quand je suis devant l'écran, qu'est-ce que je fais Et bien, du coup, moi, je me suis d'abord, après, formé. Donc, euh, j'ai pris ta formation. Enfin, tu m'as donné mmh. accès à ta oui. formation. Donc, euh, pour être honnête, euh, moi, je n'ai pas tout regardé. Hein. Bah, après, moi, je n'ai pas tout regardé personnellement parce que toi, tu étais là, donc euh, derrière. C'était plus simple que de m'expliquer en vrai, etc. Euh, pour du... Mais par contre, il y a des petits points, franchement, où quand j'étais tout seul, quand je suis tout seul devant mon ordi et que t'es pas avec moi, euh, là, je dois me débrouiller tout seul. Hein. C'est que j'ai bien personne. Euh, je regarde la formation, je suis comme vous, vous regardez. Et après, j'essaie de refaire la même chose. Donc, euh, on, peut... on en vient maintenant. Je suis devant mon ordi. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que vous faites Et bien, du coup, j'ai lancé Le Bon Coin. Mmh. Hein, c'est important et euh, du coup j'ai été dans les descriptifs donc d'abord il faut savoir qu'est ce que vous recherchez vous recherchez quoi vous recherchez une maison un appartement Bon, moi j'avais pas de critères je recherchais tout tout ce qu'il y avait je prenais mais sans oublier que je voulais d'abord minimum un t3 d'accord je voulais minimum un t3 donc a un deux chambres un deux pièces un deux champs et euh, du coup après je vais dans les descriptifs donc je marque ma ville après je vais dans location Ouais, c'est ça, location, maison, appartement, etc. Mmh. Et euh, après, ils vont vous demander bah, les prix tout ça. Mmh. Donc moi, je voulais quand même quelque chose de, de plutôt grand, enfin plutôt mmh. spacieux un petit peu, qu'on puisse décorer, faire ce mmh. qu'on qu souhaite. Du coup, bah, comme maintenant, vous ne pouvez plus mettre les mètres carrés, c'est une petite anecdote que je vous donne là. Hein. Et bien, euh, à force, je commençais à connaître les prix des, des mètres carrés tout ça. Du coup, bah, moi, je mettais euh, la tranche de prix. Donc euh, bah, un exemple, par exemple, hein, un exemple tout bête. Euh, si vous voyez 800 euros, ça peut être un, un studio. Hein. Bien sûr. On va pas trop un studio à 800 euros tu sais par avec mois. C'est les prix, ça va être déjà plus Voilà, exactement. Euh, C'est déjà plus orienté par euh, T3. Mmh. Parce que, Ah oui, parce qu'en fait, quand vous êtes sur le bon coin, vous pouvez pas marquer euh, T3, T4, tout ça. Vous devez soit mettre T3 ou soit T4. Du coup, bah, moi, j'enlevais tout ça. Je mettais juste maison, appartement. Et je mettais, par exemple, à partir d'un ordre de prix. D'accord. Parce que sinon, ça les propose tous les. Il y a plus de studios que T3 hein, dans, les, dans les villes, hein, souvent. Donc. Euh, donc, moi, je faisais ça. Mmh. Donc, après, j'arrivais devant tous mes appartements, euh, etc. Là, vient un moment... D'abord, oui, dans le descriptif, vous souhaitez quoi Un meublé, un non-meublé Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Qu'est-ce qu que vous souhaitez Bah, nous, euh, on... je préférais, moi, euh, bah, non un meublé, meublé un non-meublé, pardon. Mmh. Mais, euh, du coup, je mettais quand même les deux. Parce qu'au début, euh, vous n'allez pas faire le difficile. Hein. Vous prenez tout. Et au pire, rien n'empêche que vous changez un peu les meubles dedans. Mais voilà. Mais moi, je voulais quand même... Euh, si c'était possible, rien, quoi, et ouais. qu'il n'y a rien, et que nous, on arrive, on, on embellit tout, qu'on fasse un coup ça. de on peinture, crée notre on, on, on, on crée, nous, notre, notre environnement à nous qui nous plaît. Bien sûr. Donc, euh, après ça, vient la dernière étape, dans mon descriptif, c'est la vraie question, pour moi qui était vraiment la vraie question, c'est particulier ou professionnel donc professionnel, tu professionnel entends... agence immobilière ouais. et particulier, ben particulier, moi je suis propriétaire, je souhaite louer mon, mon, mon bien à un locataire lambda, entre guillemets. Donc au début, pour être honnête, je mettais tout parce qu'en fait je, je savais pas trop, donc je mettais particulier, professionnel. Mais petit à petit, je me suis vite aperçu en envoyant les messages. Euh, donc les messages de quoi je parle, c'est les messages que je faisais en amont, mmh. c'est un long message ou avec un. un mini descriptif de ce qu'on fait, qui on mmh. est, euh, mmh. voilà quoi, avec plein de petits détails, mais pas trop gros, que le, que le propriétaire, quand il arrive, ils se disent pas, oh, c'est long, j'ai pas envie de dire. Mmh. Du coup, bah, je fais un petit message, petite parenthèse. Un pitch d'accroche Ouais, pitch d'accroche, exactement. Petite parenthèse qu'il faut surtout pas oublier, qui est très importante à savoir, sur le bon coin. Partez pas sur le bon coin en, bombardement, en bombardant de messages. D'accord. Euh, le bon coin, quand vous avez plein de messages d'un coup, ou même... Euh, dans les jours qui suivent un, 2 trois messages par jour, euh, c'est considéré, en fait, comme du spam. Bien sûr. Donc, euh, quand ils voient que vous spammez, ils vont bloquer votre compte. Et moi, je peux le dire, hein, j'ai eu un compte bloqué. Donc, euh, franchement, je peux vous dire, hein, c'est... Euh... C'est horrible. Franchement, ouais, c'est horrible, C'est ouais, ouais, vraiment... as chiant. fait comment, justement Eh bien, euh, j'étais dégoûté, donc, parce qu'en fait, j'avais envoyé plein de messages. Donc, ça veut dire j'avais plus d'accès. Les <rire> propriétaires, je pouvais plus... Je pouvais même pas voir si c'était oui ou non, alors que j'avais envoyé plein de messages. Ouais. Du coup, bah... Je me suis dit « Attends, je ne vais pas lâcher comme ça, je vais quand même essayer de leur envoyer un message. » J'ai envoyé un message à le bon coin ils m'ont dit « Non, votre compte a été bloqué suite à Tintintin. » Donc c'était mort, j'ai essayé de leur expliquer, voilà. On cherche des logements, ce n'est pas du spam, ils ne veulent rien entendre, hein. sur ça, faites attention. Donc là, j'ai fait comment Eh bien, j'ai recréé j un compte. ouais j'ai recréé un compte, mais je me suis dit « Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ?» Donc toi, tu m'as conseillé, change tes messages, tu changes des mots et tout. Mais pour moi, j'ai essayé, pour moi, c'était une perte de temps. C'était une perte de temps parce qu'il fallait aller vite, hein. les appartements ça part comme des petits pains, hein. mmh. ça va de tous les côtés, surtout dans la ville, nous on s'est installés. Mmh. Et ben donc je me suis dit, quelle est la solution J'étais sur internet et j'ai cherché euh, changement de texte, donc en fait euh, ça vous reformule, reform... ouais, reformuleur de texte, français bien sûr. C'est je... un logiciel qui reformule exact les Voilà, phrases. vous mettez votre, votre texte ou des bouts de texte et après ça vous les reformule à votre, à votre sauce. Donc moi ce que je faisais c'est qu'en fait ça les reformule plusieurs fois. Du coup bah, je prenais mes textes et j'ai allé après sur, sur uh, OpenOffice et je faisais plein de copier-coller j'en créais plein. Genre allez euh, 10 différents et quand vous en envoyez euh, 10 différents dans la journée, ça passe tout parfait. Hein. Passe et vous faites ça, voilà <rire> ça passe crème. Ouais. <rire> et euh, du coup bah, vous faites ça et après bah, vous, envoyez, hein. vous envoyez, vous envoyez, vous envoyez. Donc voilà, ça, c'était pour la petite partie un peu parenthèse. Euh, du coup, je reviens sur les propriétaires et particuliers, parce que ouais, c'est là, là où je me suis arrêté. Ouais. Euh, bah, du coup, tu hésitais entre... Est-ce que, pro est que professionnel, c'est les agences immobilières ouais. Donc comment, concrètement, qu'est-ce que tu conseilles et, euh, Alors, mon conseil à moi, c'est euh, les particuliers. Les, je vous le dis, moi, les agences immobilières, euh, j'ai essayé. En fait, au début, toi, je ne t'avais pas dit que je faisais des agences ouais. Et c'est après où je t'ai dit « ouais ». Bah, — Je comprends pas. J'ai pas de réponse par les agences immobilières. Et tu m'as dit « Bah, c'est logique ». Enfin pas logique, mais c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'en fait, n'oubliez jamais, devant une agence immobilière, vous n'êtes pas devant le propriétaire, mais devant le le, le maître d'agence, quoi. — Le représentant. — Donc que, quand mais, vous allez... — Ce qu'il faut préciser, c'est que déjà que c'est dur de convaincre un propriétaire. Mmh. Ça veut dire que quand vous rajoutez une agence, vous rajoutez une étape supplémentaire. Il ouais. faut déjà le convaincre lui... Et que lui soit suffisamment convaincu et suffisamment bon pour lui-même convaincre le propriétaire. Donc, autant dire que c'est quasiment mission impossible. Et surtout, n'oubliez jamais une chose euh, aucune personne, aucune, hein, que ce soit un proche ou n'importe qui, pourra mieux vendre votre projet que vous-même. C'est en vous-même que vous pouvez avoir le plus confiance. Donc, forcément, quand c'est un, un agent immobilier qui passe, même lui, il va faire ça lui, ça ne change rien. Hein. Dans la journée, il a eu 5 gars avant toi ça ne change rien. Hein. Donc. Euh, la seule chose qui peut être intéressante, c'est si vous voyez que sur Le Bon Coin, l'agence immobilière, elle a euh, elle est, euh, 10, biens, 10 biens qui vous intéressent. C'est vraiment 5 biens qui vous intéressent, mais vraiment. Donc, c'est des T3, des maisons qui vous intéressent vous. Et là, par contre, vous ne pouvez pas envoyer plein de petits messages, mais les contacter, eux, l'agence immobilière, l'appeler ou, ou leur faire un message. Je vais venir à ça, justement. Eh bien, euh, vous envoyez un message et vous leur dites euh, voilà. Euh, j'ai vu sur, euh, votre, euh, sur votre site que vous avez plein de maisons, plein d'agences. Nous, on serait intéressé par peut-être un, un partenariat, puisque vous vous présentez, euh, que, vous, que vous cherchez peut-être un partenariat pour que eux euh, vous mettent en, en, en main plein de maisons, plein d'appartements. Euh. C'est la seule chose pour moi qui peut être intéressante. Après, je vais en particulier. Voilà pour le petit point euh, professionnel. Après, vous pouvez essayer, hein, franchement, euh, ça vous... Je veux dire, ça va juste vous faire perdre du mmh. temps plutôt mmh. qu'autre chose. Donc toi, tu conseilles clairement d'aller ouais. plutôt sur le parc. La preuve, moi, j'ai essayé mon premier bien, euh, c'était un appartement dans la même ville, de ma, là où j'ai eu la maison. Mmh. Euh, je me suis déplacé de la perte de temps. On a, on a fait la route, hein. j'étais stressé. On a fait la route, j'arrive sur place, en fait, euh, bah, 15 minutes. 15 minutes, je suis resté sur place 15, je me suis dit c'est pas possible, moi j'avais tout préparé, mon speech, ma plaquette de présentation, tout, j'étais prêt là, j'étais prêt à, à envoyer quoi, et au final 15 minutes, j'ai rien eu le temps, je lui dis voilà, il m'a fait, il me dit euh, bon bah super, Je dis d'accord, il me dit bah je transmettrai votre dossier au propriétaire, et finalement, ça et bah, bah en fait j'étais dégoûté, quoi, bon je du vois, coup au rebond, voilà. donc t'es sur la recherche, oui. donc le particulier, comment Alors, euh... Euh, déjà, un, un truc, est-ce qu'il faut qu'il fasse que du bon coin Est-ce que tu d'autres sites internet à recommander Qu'est-ce que tu... Euh, bah pour moi, franchement, au début, hein, prenez que, bon, que de l bon que Tu avais as fait du se loger aussi, Ouais, je crois, mais de... se loger, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était pas... Ça donnait pas grand-chose. Okay. Le bon coin, c'était vraiment l'opposé. Hein. C'était vraiment parfait. Okay. Donc moi, je vous conseille le bon coin. D'ailleurs, que tu conseilles aussi dans la formation. Ouais, bien sûr. Euh, euh, du coup, pour les particuliers, on en vient au particulier. Euh, comment faire? Moi du coup, par où j'ai commencé, j'ai commencé par envoyer des messages. Donc euh, oui, la vraie question que toi tu as me posé, c'est euh, message ou appel voilà, parce que, en ouais. fait, pourquoi je Pierre pourquoi dit ça Alors Déjà parce que c'est la deuxième fois ouais. qu'on tourne cette vidéo, je préférais vous le dire aussi, <rire> parce qu'on a eu un problème ouais. d'enregistrement. Euh, bon, ça c'est petite parenthèse. Euh, du coup, la question que je, veux, que je te pose, c'est effectivement, est-ce que tu privilégies plutôt d'appeler les propriétaires ou plutôt leur envoyer un message Mais je sais aussi, pour te guider un peu dans la réponse, je sais aussi que tu m'avais dit que les numéros de téléphone n'étaient pas toujours affichés. Mais si tu l'avais d'affiché, qu'est-ce que toi tu conseilles alors, deux étapes pour répondre à cette question. Première étape, vous venez de débuter. Pour moi, quand vous venez de débuter, si vous ne voulez pas créer des cartes, c'est-à-dire des appartements qui peut-être euh, auraient eu une réponse positive euh, par un message et que vous le faites par appel, parce que par appel, vous allez appeler, mais ça va être compliqué. Hein. Vous allez appeler, vous allez avoir le stress de, de savoir si c'est un oui ou un non. Déjà, ça, mettez ça de côté. Hein. Oubliez votre ego, oubliez tout. Euh, vous êtes devant lui, vous n'allez jamais le revoir. Vous faites votre speech, vous envoyez tout ce que vous avez envoyé et ça et passe. Importe, euh, voilà, exactement. Ça passe, voilà, c'est le début. Le but, c'est de s'envoyer. C'est comme ça qu'on apprend, c'est rentrant dans le tas. Et voilà, petite parenthèse fermée. Euh, du coup, moi, ce que je peux vous conseiller quand vous débutez, c'est peut-être commencer par les messages. Donc, comme vous j'ai dit tout à l'heure, un petit message, un petit, un petit speech, voilà, où, qui vous êtes, ce que vous faites depuis combien de temps, pourquoi vous les contactez, les points positifs que vous avez à vendre, parce que là, va rentrer vraiment, envoyez que les petits détails vraiment positifs qui vont eux se dire, ah, ça j'aime bien, les petits points d'accroche. On va en parler juste après. Euh, du coup, pour moi, commencer par message. Et d'ailleurs, euh, comme du coup, tu disais, euh, des fois, euh, les, les... moi, j'ai remarqué que les appels, que les numéros n'étaient pas souvent... La plupart du temps, maintenant, ils ne sont plus affichés. Donc, je vous conseille d'abord, du coup, débuter par des messages. Donc, vous allez avoir après des appels. Ils vont vous appeler. Et là, c'est là, où, quand vous vous appelez, vous pouvez dire... Euh, c'est simple, vous dites... Euh, euh, vous avez bien lu... Euh, Avez-vous lu mon petit message que je vous ai mis Comme ça, vous savez qu'il est bien dedans, quoi. Et après, vous, vous lui répétez. Et du coup, là, c'est là où vous lui dites... Pour ne pas que vous, vous mettre le stress, vous dites euh, bah, « avez-vous des questions ?» bien, Et là, il va, envoyer, bien. il va vous poser des questions, et c'est là où vous vous envoyez après. Après, vous, vous arrêtez de lui répondre à ces questions, mais vous, vous, vous vendez vous, votre personne et votre produit, parce que c'est un produit. Et euh, Donc voilà, vous faites ça, et euh, après, quand vous vous sentez à l'aise par appel, c'est rare, vous pouvez vous permettre, quand il y a le numéro de téléphone, comme c'est rare, d'appeler. Vous appelez tout simplement, vous appelez, vous faites votre speech, et en parallèle, vous envoyez des messages. Tu, toi, toi, du ouais. coup, tu as fait les deux. Ouais. Tu recommandes Au plutôt début. les messages. Voilà. Re... Débuté par les messages. Par les messages. Ouais. Tu recommandes plutôt les messages. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire ça. Je connais des personnes qui, elles, vont directement à l'appel. C'est vrai que le fait de faire l'appel, on est tout de suite en direct avec le propriétaire, ouais. mais ça nécessite une certaine euh, maîtrise aussi du langage, euh, langage qu'on utilise pour cette activité-là, qu'on connaisse bien notre sujet. Mais après, c'est ce que je t'avais dit aussi. Euh, tu vas te prendre des coups, euh, tu vas, Mais n'oublie pas que ces personnes-là, tu ne les reverras jamais, tu n'entendras plus jamais parler. Ce que tu viens de dire, c'est bien, parce qu'une petite anecdote pour le langage. En immobilier, il y a un langage, il faut être honnête. Il y a plein de mots que, quand tu débutes, tu ne connais pas. Quoi. Et moi, pour une petite anecdote, quand je suis arrivé, parce que du coup, je parti pour la première fois pour faire la visite de la maison qu'on a eue, tout seul. Donc, je suis parti tout seul, je n'avais jamais fait, etc. Je ne connaissais rien. Donc, j'arrive devant le propriétaire. Comme quoi c'est possible. J'arrive, euh, il était avec sa femme. Oh, a, en plus, euh, c'était compliqué. C on était dans des circonstances un peu compliquées. Donc on était dans la voiture parce que la maison était en travaux. Donc moi j'étais avec euh, la la sa femme qui était à côté de moi, le propriétaire derrière. Et là il me parle. Et oui c'était déjà dans l'immobilier. Donc encore plus euh, stressant. Ils me disent euh, non on est déjà dans l'immobilier. Je suis oh là là. Puis dans quoi je me suis embarqué. Donc, il me parlait avec un langage euh, compliqué. Hein. Donc euh, il y a des choses pour moi qu'il faut d'abord apprendre. Euh, vous pouvez, pour moi c'est pour ça par message vous pouvez débuter c'est plus simple. Mais sans oublier un point. Euh, C'est vrai que par appel, vous pouvez directement vous vendre. Dans les messages, mettez vraiment des points qui vont accrocher. Des points où ils vont se dire « Ah, pourquoi je vais l'appeler ?» Parce que si vous l'appelez, vous dites « Voilà, on est une entreprise, on, voulait, on voudrait faire du Airbnb. » Oubliez, hein, ça ne va jamais marcher. Il hein. faut que vous mettez les points positifs, les points, ce que Après, vous apportez. Quels sont les points positifs, justement Voilà, je voulais en venir, plus tard, mais je peux le faire, là. <rire> euh, C'est pas grave. Et eh bien... Euh... En vrai, je ne veux pas te perturber. Non, non, non, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, ouais, ce que du coup, je faisais, voilà. Euh... Les points positifs pour moi, le point, euh, bah, j'adore. Franchement, ce point, c'est un truc j'adore. C'est comme tu dis, on, nous on leur donne un bail, et dans ce bail, euh, nous on parle des 5 ans, donc c'est-à-dire qu'on s'engage sur 5 ans euh, de, de, de, location, de location et euh, avec un, une possibilité de résilier le contrat euh, tous les ans ou tous les 3 mois. Donc ça, c'est le petit point que j'aime bien mettre mettre en avant parce que forcément, eux vous leur dites, euh, voilà. Euh, on part pour 5 ans, ah bah eux dans leur tête, ça, ça fait tilt, quoi. Et en plus on est une entreprise, donc on leur dit que non on s'engage à payer un loyer pendant 5 ans, euh, qu'on fait ça depuis longtemps, qu'on a déjà des. Voilà. Ça, tout ça, vous le savez, c'est expliqué dans la formation plus en détail. Euh, autre petit point, c'est que moi j'explique qu'on est une entreprise. Donc contrairement à un locataire Lambda, si demain on ne paye plus, euh, en trois mois, on est dehors. Contrairement à un locataire, qui, bah, quoi, vous avez pu voir dans la. Dans une vidéo, euh, c'est deux ans, hein. deux ans pour euh, procédure. de procédure, pour... juste pour le virer, donc c'est vraiment... Ce qui ne sera pas le cas dans notre configuration. Deux ans, plus après, il faut le remébler parce que souvent, il défonce tout, donc c'est de l'investissement, c'est plein de choses. Donc tout ça, vous pouvez lui dire, et souvent, ils le savent. Donc quand vous lui dites que voilà, nous, on vient pour cinq ans, et eh ben, voilà, qu'on est une entreprise, une entreprise ou... que nous, euh, si on ne paye pas, en trois mois, on est dehors, puisque nous, on passe devant le tribunal du commerce, ouais. et euh, en trois mois, on est dehors, donc... Euh, voilà. C'est plus simple. Forcément, eux, dans leur tête, souvent, là, ça fait un peu plus utile. Après, qu'est-ce que... Bah, qu'est-ce qu que tu... Bah, après... Bah, alors, euh, du coup, donc, le propriétaire, euh, donc, tu expliques tous ces arguments-là, ouais. tu as fait ton, ton speech, donc, soit par écrit, soit au téléphone... Okay. Euh, est-ce que je sais pas, est-ce que tu as des petites anecdotes supplémentaires que tu pourrais, euh, que tu pourrais donner Donc tu disais effectivement qu'il ne fallait pas que, euh, bah, lui expliquer que contrairement à un locataire classique, lui, euh, bah, il pouvait nous expulser beaucoup plus facilement euh, parce qu'on a un bail qui, du coup, le protège beaucoup plus que le bail classique d'un locataire euh, classique, qu'aussi, nous, on va s'engager sur 5 années, euh, de, au moins cinq années de, consécutives de, de location euh, bien que le bail, on peut quand même le, le rompre dans, dans, à tout moment dans certains cas, mais on s'engage quand même sur du long terme. C'est ça qui lui plaît, le, le, le propriétaire. Est-ce que... Euh Qu'est-ce que tu pourrais dire aussi, par exemple, par rapport à des propriétaires qui, euh, du coup, te disent « bah non, euh, c'est pas possible ». Est-ce que tu peux donner, un, euh, raconter une petite anecdote Je me rappelle, tu avais une anecdote avec une dame que tu as contactée, qui au début t'écoutes, puis au bout d'un moment, oublié, euh, voilà. Euh, <rire> je, te laisse, je te laisse expliquer cette petite voilà, anecdote. dans la vidéo, j'ai tout expliqué. <rire> voilà. euh, pour ouais, petite anecdote, en fait, moi, quand je passais mes appels, j'arrive sur une dame qui, en fait, vendait un super loft T3, franchement, le coup de cœur, quoi. Et euh, du coup là, je, je l'appelle directement, je me dis, tu sais quoi Pierre, t'envoies t'appelles et voilà, là celui-là, t'es chaud. Du coup, j'appelle, et euh, au début, ça se passe super bien, franchement, la dame super cool, que, ça, ça, ça s'annonce bien, ça, j'étais content. Et euh, au final, d'un coup, là, c'est vrai, je me dis, c'est pas possible, d'un coup, là, je lui dis, euh, voilà, nous, on est une entreprise, et là, elle me dit, euh, je veux pas de l'âge immobilière, je lui dis, j'ai même pas eu le temps de dire « Nous ne sommes pas une agence immobilière qu'elle a raccroché. » Donc là, je me dis « Allez, déjà, j'étais un peu sous le choc. »« Oh, ok, bah, tu m'es prévenu, mais sur le moment, hein, ce n'est pas pareil que quand on te le dit. » Du coup, bah, moi je me dis « Tu sais quoi, Pierre, tu ne lâches pas. » D'ailleurs, petit point, ne lâchez jamais. Quand vous voulez quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Ne lâchez jamais. Voilà, petite parenthèse fermée. Euh, du coup, je me dis « Bon, je fais quoi ?» J'envoie un message sur son téléphone. Je dis « Voilà, peut-être que je me suis mal exprimé, que vous m'avez mal compris. Nous ne sommes absolument pas une agence immobilière. » Euh, « Si vous le souhaitez, je peux vous envoyer une petite plaquette de présentation. Rien de plus par mail. » Et là, elle me dit oui. Donc, je dis « OK. » Donc, cest veut dire qu'elle est peut-être un peu plus ouverte à la discussion. Mmh. Donc, euh, elle me transmet son mail. Et moi, bah, par la suite, je transmets euh, la, plaquette. la plaquette avec un petit message gentil. Où, voilà, je dis « Voilà, il faut porter aussi l'aspect gentil. Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Bonne journée. » Voilà. Mmh. Donc, euh, pas de nouvelles. Mais après, comme toi, tu m'as toujours dit, ça peut arriver même un an après comme ouais. tu m'as dit, tiens, je te laisse ouais, C'est euh... ce que je voulais préciser, c'est qu'effectivement, euh, même si vous avez un nom, ne vous dites pas que c'est un nom définitif. Euh, laissez d'ailleurs toujours la porte ouverte dire dites leur bah, écoutez, pas de souci. Néanmoins, conservez quand même mon numéro si un jour vous étiez de nouveau intéressé. Sachez que euh, il arrive fréquemment qu'ils reviennent vers vous plusieurs mois après, parce que finalement, ils ont réfléchi. Ils ont, il leur fait, peut fallait peut-être du temps pour mûrir. Moi, j'ai eu un propriétaire qui m'a contacté un an après, qui m'a dit effectivement, j'avais gardé votre numéro de téléphone. Et c'est vrai que là, je, effectivement, je suis intéressé par votre, par votre concept, en fait. Donc, euh, ne. ne... Ne vous dites pas « c'est mort euh, ». Oui, c'est mort sur l'instant T. Effectivement, c'est mort, donc next. Mais euh, allez quand même au bout des choses. Euh, continuez quand même la phase de négociation jusqu'au bout en laissant la porte ouverte. Jamais C'est jamais à vous de la refermer. C'est eux qui la referment. Vous, vous la laissez toujours ouverte, de sorte que vous êtes toujours disponible pour eux, même si à un instant T, ils sont euh, négatifs et que c'est non. Dans tous les cas, dans la négociation, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'aspect « il faut toujours rester à l'écoute ». Même si on s'envoie balader, il faut rester... Courtois, poli, tout ce qu'on veut, parce que un client n'est jamais perdu, un client il peut toujours revenir à n'importe quel moment, un futur client du coup. Euh, ça reste de la prospection hein, commerciale, donc ça reste, euh, il faut, il faut séduire entre guillemets votre votre interlocuteur, euh, le convaincre, le propriétaire, et euh, ne prenez jamais ça à titre personnel, euh, oubliez votre ego perso. Euh, C'est logique, vous aurez bien plus de refus hein, que de personnes qui vont accepter. C'est normal. C'est ce que j'avais dit à Pierre, j'écoute. Le prends pas euh, au premier degré. Hein. Dis-toi que c'est juste une étape euh, qu'il faut passer. C'est comme ça. Hein. C'est ce que j'ai tout le temps. C'est quand comme vous passez un entretien d'embauche dans une entreprise, bah le premier entretien vous serez pas bon, vraiment nul. Le deuxième un peu mieux. Le deuxième un trois mieux. Et au bout d'un certain nombre d'entretiens. Bah là, vous commencerez à être performant parce que vous, déjà, vous aurez anticipé les questions qui vont tomber et vous serez préparé. Et c'est surtout que je pense que le cerveau humain a aussi besoin d'encaisser les chocs. Et euh, c'est comme si vous faisiez un match de boxe. Hein. Au bout d'un moment, vous encaissez tellement de chocs. Au bout d'un moment, euh, vous voyez, le choc supplémentaire, euh, il ne va pas vous mettre KO parce qu'en fait, vous, en avez, euh, euh, vous, vous savez encaisser les coups. D'accord — euh, Oui. Et, et, et c'est surtout que vous savez en, encaisser les coûts. Donc au début, forcément, vous êtes un peu surpris. Vous vous dites bah, « Comment il me parle ?». Mais ne le prenez pas comme ça. Euh, Prenez-le comme une, une expérience et que vous construisez petit à petit votre euh, capacité à, à convaincre. — Moi, j'ai une chose à dire aussi. C'est que dans tous les cas, euh, le, n'oubliez jamais qu'un futur propriétaire, il s'adresse pas à vous mais à votre, à votre entreprise. Donc, voilà. est, elle est là, la différence. Qui, qui prend des coups, c'est l'entreprise, au final. Voilà. C'est pas vous, parce que vous, vous vendez pas vous. vous vendez votre, exactement, vous représentez votre entreprise. Vous vendez votre entreprise. Donc, après, forcément, c'est vous qui êtes en, euh, mis On en fait avant. Ligne, mais... Euh... Mais c'est ce, pas vous qui prenez le choc. Non. Ce qu'ils veulent pas, c'est pas de vous. C'est de... Euh, c'est de... l'entreprise, du, du, du concept. Du concept. Donc, voilà, du moi, fait. ce que je peux rajouter, ce que je peux rajouter, c'est, bah, lâchez pas, en fait. Lâchez jamais. Parce que, pour moi, c'est jamais terminé. C'est peut-être facile à dire. On pourrait dire, oui, ben bah voilà, ça paraît simple. En gros, lui, il, il dit que c'est simple. Du coup, c'est voilà. Mais pas du tout. Je comprends totalement que c'est compliqué, que même moi, au début, c'était du stress. Euh, même d'ailleurs encore, hein, quand euh, appeler les clients, c'est pas toujours une partie de plaisir. Hein. C'est toujours... Mais euh, c'est ce, ce qui, qui te moment... plaît aussi, en même temps, Ah bah part, oui, l'adrénaline. Bah, parce que franchement, moi, je vous le dis, hein, au début... Après, moi, pas de la chance, mais quand j'ai eu... eu la chance d'avoir un... directement une maison au bout du deuxième appel. Mais euh, je... franchement... À force de persévérer, persévérer, vous allez avoir plein de non, mais quand vous allez avoir un oui, je peux vous dire que vraiment là, vous allez être content. Et vous allez vous dire que vous n'avez pas travaillé pour rien et que le travail paye toujours. Et Moi, c'est une bonne dose d'énergie. Ouais. Hein, vous allez repartir, mais de... à 100%. Vous avoir... quoi. Quand vous allez tout terminer, que vous allez voir l'argent les... Les... Les... qui tombe sur Airbnb, tout ça, là, je peux vous dire que vous allez être content. Donc oui. voilà, on ne vous vend pas des fleurs maintenant, c'est à vous de bosser, c'est à vous de, de, de, de prendre les choses en main et de vous lancer. Parce que voilà, il faut et pour moi repoussez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Wow, c'est euh... que de belles <rire> phrases, que de belles <rire> phrases, Pierre. <rire> <Voilà>. <rire> euh, <rire> donc <rire> <rire> euh, non mais c'est vrai aussi que je dis beaucoup. Euh, si vous voulez changer, enfin, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Mais c'est surtout que si vous avez des objectifs euh, à atteindre, il y aura des obstacles. Hein. Mais justement, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous? qui aujourd'hui souhaitait entreprendre, souhaitait avancer dans la vie, et quelqu'un qui malheureusement bah, ne va pas y arriver, bah c'est tout simplement parce que vous, vous aurez su, vous aurez eu la faculté d'encaisser de les coups, pour contourner ces fameux obstacles qui sont face à vous. Et c'est ce que je dis aussi, on ne fait jamais eh bien, un sprint, on fait un marathon, on s'inscrit dans le temps. Hein, on n'est pas là pour aller vite, on est là pour atteindre cet objectif. Parce que certains iront peut-être très vite, mais ils vont se casser la gueule demain. D'accord euh, On construit son avenir, on construit son futur, on construit son indépendance financière. Les choses se font étape par étape, ne les brûlez pas. Euh, restez focus sur votre objectif. « Je veux 5 appartements, je veux gagner 2000 euros, je veux gagner 3000 euros », c'est ça que vous devez avoir en tête. Et ne rien lâcher, et je te laisse la parole à de la fin, la évidemment, ne rien lâcher et euh, sachez que c'est votre détermination hein, qui fera le résultat de votre... Euh, Pierre était été déterminé, il l'est toujours, et vous voyez, il est plein d'ambition, il est... Voilà, c'est parce qu'il a compris, il a compris ce que ça pouvait lui apporter sur un plan personnel, mais aussi sur un plan financier, ce qui voit bien qu'il y a de l'argent qui rentre. Hein, on en reparlera un peu plus tard dans les autres séries de vidéos, vous verrez un petit peu le, le résultat qu'on a déjà aujourd'hui. Et un aspect un peu différent... Euh, quand vous allez aller voir les propriétaires, ayez confiance en ce que vous vendez. Euh, si vous montrez, si vous avez du mal à expliquer, etc., ils vont peut-être se dire « Ouais, ayez confiance, et vous, vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous, voulez, ce que vous voulez vendre. » Si vous le vendez, c'est que vous, vous le savez que ça marche. Il faut lui montrer que vous, vous savez, vous ne parlez pas pour rien. Alors voilà. euh, là où je te rejoins, effectivement, c'est très important ce que tu viens de dire là, c'est soyez convaincu, convaincu de ce que vous vendez. Euh, bah Oui, convaincu que le produit que vous lui vendez, hein, euh, vous êtes certain que vous lui apportez une solution. Exactement. Moi, je peux vous assurer que quand j'appelle un propriétaire, et Pierre aussi, on est certain que la solution qu'on lui apporte, c'est la solution. C'est juste que lui, il a pas compris. Euh, en fait, il nous... le sait pas. On, on, nous, c'est comme si on était une béquille pour lui. Nous, on l'aide, en fait. On l'aide à avancer. On est là pour lui. C'est pas, pas lui qui nous aide, hein. c'est nous qui l'aidons. Oui. Parce que quand on part pour 5 ans, qu'on embellit tout, qu'on qu prend tout, c'est nous qui l'aidons. Oui. Donc, en fait, mettez dans votre tête que, bah, solution. en fait, c'est vous lui. qui l'aidez. Oui. Donc, si vous l'aidez, qu'il vous dit non, bah, vous dites, bah, tant pis bah, pour lui, en fait. C'est pas, pas, pas tant pis pour fait. vous, c'est tant pis pour, pour lui. lui. Voilà. Vous l'aidez, lui. Exactement. Donc, maintenant, voilà, moi, ce que... La dernière chose que je vais vous dire, c'est bah, lancez-vous. Franchement, euh, c'est juste euh, génial de recevoir un oui, de, de tout faire. Enfin, pour moi, c'est que du positif et, et ça apporte que du bien dans votre vie. Donc voilà. Bon courage, hein, bien sûr. <rire> bon, merci, Pierre. De toute façon, on va se retrouver ouais, dans, dans, dans une prochaine vidéo, bien évidemment, puisqu'on va parler dans cette deuxième partie de cette vidéo. On va parler cette fois-ci du terrain. Quand on va sur le terrain, euh, vous allez voir, on va vous faire des retours de visite. Hein. On va aller visiter les appartements. Vous allez découvrir tout ça. Euh, et puis, bah, justement, il y aura des retours sur nos visites, sur qu'est-ce qu'on va prendre, qu'est-ce qu'on va pas prendre, quelle stratégie on peut mettre en place. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Et on va vous livrer d'autres anecdotes, bien évidemment, dans cette deuxième déjà, vidéo. On aura déjà une anecdote à donner sur quoi on, ce qu'on a pas après, oui, tu te rappelles pareil. Oui, tout à fait, tout à fait. On aura temps temps. une petite anecdote à vous donner. Ouais. Donc, on se retrouve bien évidemment dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce vers le, bleu si cette vidéo, euh, vers le haut pardon, si cette vidéo, elle vous a plu. Et puis, euh, et puis, bien évidemment, pour ceux qui souhaitent découvrir un peu plus la sous-location, vous avez une formation gratuite qui est disponible en bas de cette vidéo. Allez, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très vite. A très vite.